Plein de conscience, vivre le moment présent, c'est des sujets très très à la mode, mais hyper important, en tout cas moi j'y crois à fond. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaye je, de travailler déjà depuis un, un bon moment. Alors, le mieux, et c'est comme souvent, le, le mieux là-dedans si on veut y travailler, c'est de se faire aider, c'est de trouver des petits moyens, des petits trucs, des astuces qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir y travailler, des choses qui vont vous aider. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais en Thaïlande, j'étais euh, euh, assis euh, sur la terrasse du logement que, que je louais et, euh, et j'étais en train de lire un bon bouquin. Et un bouquin passionnant, donc j'étais vraiment plongé dedans, plongé dedans à tel point que rien autour de moi n'existait. J'étais vraiment à fond concentré sur ma lecture. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu le tintement d'une clochette. Et le tintement de cette clochette a réussi à me sortir de ma lecture. J'ai levé le nez, j'ai cherché tout naturellement d'où venait ce bruit. Doucement, J'ai fini par trouver la clochette. Elle était en train de, de sonner. Elle était accrochée au pignon du logement euh, qui, qui était juste à côté du nôtre. Et à ce moment-là, je me suis dit tiens, une clochette. Tiens, elle est accrochée au pignon d'un logement. Tiens, ce logement, il est quand même vraiment beau. C'est le style thaïlandais. C'est quand même super doux. C'est beau avec ces espèces de pointes qui remontent en côté de toiture. De toiture. C'était vraiment très très joli. Et puis, euh, j'ai vu la végétation autour du logement. Je me suis rendu compte qu'en fait, leur logement et le nôtre étaient dans le même euh, jardin tropical. Ou, ou, en tout cas, je m'en suis rappelé. Et je me suis rappelé à quel point c'était vraiment très très joli, très plaisant. J'ai levé le nez, j'ai vu le ciel, je me suis rappelé qu'on était assez tôt le matin. J'ai pris conscience du fait que, en général, en Thaïlande, il fait plutôt chaud et humide. Bah ben là, c'était tôt le matin et donc, il faisait vraiment bon, il faisait calme. On entendait juste les oiseaux chanter. Ma petite famille était encore euh, au lit, en train de récupérer, et moi j'étais bien. Cette clochette m'a permis de me rendre compte de tout ce qui m'entourait, m'a permis de réellement analyser tout ce qui faisait mon entourage au moment où j'étais en train de lire. À partir de ce moment-là, je suis retourné à mon bouquin, mais c'était plus juste une lecture. J'étais en train de lire un bouquin qui m'intéressait, oui, mais j'étais assis dans la fraîcheur du matin, entouré par ce beau jardin tropical, j'entendais les oiseaux chanter, le soleil était en train de se lever, il y avait toute une ambiance, tout, tout un contexte qui est venu se greffer autour de ma lecture et qui m'a donné encore plus de plaisir dans ma lecture. J'ai pris conscience de ce qui faisait mon existence, de ce qui faisait ma vie à ce moment-là et ça a accentué, ça a démultiplié le plaisir que j'avais à lire. Voilà un exemple de ce qu'on pourrait appeler la pleine conscience, le fait de, de simplement être ouvert aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, par rapport à ce qui nous entoure au moment même où on est en train de vivre quelque chose, pour vraiment capturer toute la saveur de l'instant. J'en reviens à mon petit, mon, petit, mon petit accessoire, ma petite chose que je peux utiliser pour, pour m'aider en fait. Eh bien cette clochette qui a sonné, elle m'a permis aussi de comprendre que ce tintement était capable de me sortir de mes pensées, était capable de tout d'un coup me faire lever le nez, et de m'aider à prendre conscience de ce qui m'entourait à ce moment-là. Donc ce que j'ai décidé de faire, avant de revenir de Thaïlande, eh bien, c'est d'acheter quelque chose. Et donc, je me suis acheté un carillon. Ouais, soyez pas déçu. Il, il est super mon carillon. Donc, ce carillon-là, je l'ai acheté en Thaïlande, je l'ai accroché euh, à mon chalet de jardin, et, euh, et quand il y a un petit coup de vent, et que je suis sur ma terrasse, eh bien, il me rappelle que je ne suis pas tout seul, il me rappelle que je suis dans mon jardin, que j'ai mon chat de jardin, qu'il y a le vent qui est en train de souffler, en tout cas, il me rappelle qu'il bah, y a plein de choses, il y a tout un contexte qui m'entoure et il m'aide à prendre conscience de ça. Et puis, euh, on a aussi un autre carillon qui est à l'autre bout du jardin qui est accroché à la cabane des filles, et donc quand lui se met à sonner, parce qu'il ne sonne pas au même endroit, il ne sonne pas pour les mêmes raisons, il a une autre sonorité, quand lui sonne, non seulement il m'aide à prendre conscience du temps qui passe, mais il est associé à la cabane de mes enfants, et donc il est associé à une autre émotion. Puis j'ai un troisième carillon qu'on a fabriqué avec des coquillages et du bois flotté qu'on a ramassé sur une plage sur l'île d'Oléron. Quand lui sonne, c'est une autre sonorité, c'est d'autres émotions, c'est des souvenirs de vacances, c'est d'autres choses qui, qui, sont, qui, sont, qui, qui font du bien en fait. Et donc voilà, je me suis fait aider dans mon exercice de pleine conscience. Je voulais simplement partager cette petite chose là avec vous parce que je trouve, je trouve ça intéressant et parce que voilà, c'est dans une philosophie ou dans sa vie de tous les jours, on peut essayer de se faire aider, de trouver des choses qui nous aident à avancer dans la voie qu'on s'est choisie. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à le faire savoir, likez, dislikez si jamais vous n'aimez pas, mais alors laissez-moi un commentaire parce que ça m'aide à avancer. Et euh, n'oubliez pas que vous êtes libre de télécharger mon livre Je réussis ma crise existentielle il est disponible gratuitement en téléchargement dans les aides gratuites qui sont dans mon site www.vivreemépanouir.com n'hésitez pas, toutes les informations sont dans la description, je vous dis à la prochaine, salut d'ici là, portez-vous bien